Salut, avant de regarder cette vidéo, pense à t'abonner et à poser un like si c'est pas déjà fait. Un petit mot pour te dire que si tu veux passer le confinement, tu trouveras un kit complet pour faire des visios avec tes joueurs et organiser tout ça en description de la vidéo. Non, euh, du coup la, la, la Tampa c'est un système qui est... Et là je me rends compte que la caméra est devant le, le, la fin du jeu. Je vais couper la caméra deux secondes. Le... C'est un système qui est, qui est vraiment, euh, vraiment très très simple dans, dans, à comprendre dans la manière dont ça, dans, dans laquelle ça a été dessiné. En revanche, le, le, le problème de la Tampa, c'est que c'est un système qui est extrêmement dur à jouer. Ça n'a pas, euh, pas été inventé en NFL pour rien, quoi. tu vois ce que je veux dire Il y, mm. y, y a vraiment un, un, quelque chose qui fait que ce n'est euh, pas simple. Et ce qui fait que ce n'est pas simple, c'est le, le, le Mike qui est justement ce fameux middle dropper. Euh, attends, c'est dingue, je n'arrive pas à couper le... Ah voilà. Non. Non. Ok, on est, donc en fait on est deux fois sur le... Désolé les gars. Voilà, j'arrive pas à supprimer le... Voilà la vidéo. Ok, good job. Donc, le fait comme je disais qu soit, euh, qu soit middle, que le mic soit middle dropper. Et en fait le problème du mic c'est que généralement il a, euh, il, a un, il a une double responsabilité. Du coup qui est toujours d'avoir une responsabilité de passe évidemment. Et il a un gap à jouer. Donc souvent il a le gap A ou le gap B qui sont du coup deux gaps qui sont très très près de la ligne. Et euh, qui sont très, très, très au centre de la ligne et en fait ce qu'il qu faut bien comprendre c'est que l'attaque la, ce qu'elle cherche c'est avoir des, des, tracés, des tracés et des courses verticales donc tu vois l'idée c'est de dire que si on peut courir dans le gapa verticalement dans le gapa on va prendre beaucoup de yards parce que du coup chaque pas que va faire le running back ça va être un yard de gagné mmh. voilà. ouais. tu vois l'idée le, le problème de la tampa c'est que on fait dropper un joueur donc du coup verticalement qui est le Mike qui va devoir dropper dans, dans, dans le milieu du terrain tout dans lui demander de jouer un gap qui est très ouvert verticalement voilà donc du coup c'est très très compliqué à, à, à jouer pour le Mike linebacker du, si, du coup déjà jouer Tampa ça sous-entend que tu as un Mike qui est capable de faire une lecture suffisamment bonne et suffisamment rapide pour faire le choix entre dropper et jouer le gap ça sous-entend ouais. également que pour tous les gens qui jouent en France euh, qui jouent en France ou du coup euh, dans, dans, dans des ligues mineures euh, dans d'autres pays euh, francophones qui nous écoutent le, le, le problème c'est que du coup déjà nous on a du mal à, en défense à identifier passe-course à bas niveau donc du coup euh, je t'explique pas si tu commences à essayer de mettre en place ça euh, euh, c'est quand même vraiment très très compliqué donc du coup tu te retrouves avec ce Mike qui doit dropper et du coup le deuxième problème que, as, que certes, tu as c'est que certes tu as enlevé tous les tracés qui vont, pouvoir, qui vont revenir à l'intérieur du terrain avec ce, oui. du coup ce fameux post player, donc moi j'appelle ça un post player, post parce que tu sais c'est ce tracé post tu vois, tu as été quarterback oui. tu vois de quoi je parle. Oui, oui, oui, okay. je <rire> tout à fait. Donc, donc du coup ce qu'on veut c'est enlever ce fameux post, et, euh, et, et c'est un tracé qui est très important à enlever le post, parce que du coup c'est un lancer qui est super simple, tu vois, as, du coup tu vas prendre un shot de 20 yards pour 15 yards de gain, c'est très très rentable pour toi, tu vois, hors qu'un qu carré extérieur à 5 yards, tu vas prendre un shot de 20 yards pour 3 yards de gain. Ou 5 oui, yards de gain. Okay. Donc du coup, c'est hyper important d'enlever les traces et dans le poste. Ce qui fait qu'en fait, en réalité, la Tampa 2, il y a un, un abus de langage, parce que ce n'est pas une cover 2. La Tampa 2, c'est un, un coverage qui a exactement les mêmes problèmes que la cover 3. à savoir que en fait, on va ouvrir... Euh, je suis désolé, parce que je ne sais pas si tu vois ce que je fais. Ou alors du coup, tu dois le voir en retard. Je, je vois... Euh, <rire> du coup, je me suis mis YouTube pour, euh, pour voir aussi. <rire> du coup, on va ouvrir deux zones qui sont aussi très dures à défendre, qui sont le sim, donc, en fait, qui est, qui est l'espace qu'il y, le, enfin, qu y a au niveau des H marks, en fait, généralement. Et si on est sur un H, du coup, sur les H, ou du coup, entre les numéros et le, le, le TAC, si on est petit côté là, de, de ce côté-là du terrain. Et euh, le, le Sim, du coup, qui est le point faible de la cover 3, également. D'accord Ce qui fait que, du coup. Tu vois, parce qu'en fait, si, si tu cours 4 verticales, c'est ce que, ce que j'ai montré juste après, là. Si tu cours avec une spread et que tu cours 4 verticales, tu as 3 défenseurs pour jouer le deep, en fait. Du coup, il te manque un joueur pour jouer une verticale. Tu vois, ouais. c'est aussi, aussi simple que ça. Donc ça, c'est le, le, le, le problème de la cover 3 et le problème de la tampa 2. Mais le fait que le mike soit post-player fait qu'en réalité, le, le, le, la tampa est une cover 3 et pas une cover 2. Du coup, là, je vous ai montré une tampa en face d'un personnel 21, du coup, une formation qui est faite pour courir. Parce que l'autre chose qui est importante à comprendre, c'est que dans la tampa, certes, la défense s'est allégée, mais les corners sont beaucoup plus physiques qu'à l'habitude. Parce qu'on a, a besoin de corners qui jouent le flat, et du coup, en jouant le flat, ces joueurs sont run fitter cest C'est-à-dire que du coup, ils vont devoir s'insérer dans le jeu de course. Et ils, sont, ils vont souvent faire un gap, enfin, euh, tu vois, le, boucher le gap supplémentaire créé par le, le, le fullback s'il déborde sur l'extérieur, jouer l'option, euh, si on a une speed option et toutes ces choses-là. Parce que du coup, on a enlevé la responsabilité verticale sur la passe au corner. Ce qui veut dire que, grosso modo, si, euh, si euh, mon receveur écarté, donc numéro 1, ici, court vertical, court une fade, d'accord il n'a pas à la jouer parce que ça va être le job du safety. Ce qui fait qu'en fait, du coup, le corner peut se permettre d'être très agressif dans le flat et très agressif sur sa lecture passe-course. Parce qu'on n'a pas besoin de lui sur la verticale de numéro 1. Tu vois Yes. Donc... Ça c'est vraiment la, la, la, la première chose qui définit la Tampa et c'est ce qui fait qu'en fait la Tampa à haut niveau est viable contre du coup des personnels lourds avec des joueurs, euh, des joueurs plus costauds euh, sur le terrain en attaque et avec du coup plus de gaps à couvrir parce que le, le, le, je, tiens, je tiens à rappeler ça je, je crois que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus mais quand j'ai un personnel 21 comme ça j'ai les six gaps de base qui sont créés par la, la O-line classique donc un gap ici un gap ici un gap ici donc 3, 4, 5, 6 ok j'ai un septième gap créé par le Tieden et surtout j'ai un huitième gap gap amovible créé par le fullback tu vois ça c'est un, un espace tu vois, le, le, une fois que le, le, le, le fullback a traversé la ligne j'ai créé un espace supplémentaire qu'il faut ouais, fermer ouais. donc les cornerbacks servent à faire ce gap supplémentaire c'est à dire que du coup si le jeu va déborder okay, le cornerback va être ce gap supplémentaire sur l'extérieur parce que là comme on voit sur le jeu j'ai que 7 joueurs dans la boîte et il m'en manque un 8 coup, qui va être soit le corner d'un côté soit le corner de l'autre en fonction de où va le jeu en fonction de si le jeu est euh, d'un du, côté ou de l'autre du du, du, du, de, de, de, la, de la couverture. Parce qu'on ne peut pas demander aux safety qui sont à 12 yards à peu près et qui doivent du coup jouer la verticale de 1. Donc c'est-à-dire que départ de l'action, ils doivent mécaniquement reculer. Tu vas prendre de l'avance et reculer comme ça. On ne peut pas demander à ces joueurs-là de, de, de jouer du run fit en fait. On ne peut pas leur demander d'être impliqués sur le jeu de course. Ce n'est pas possible. Bah, ouais, ouais. Voilà. Donc tu vois, schématiquement parlant, on a, on a réglé ce problème-là en faisant que les corners était plus impliqué dans le jeu de course. Ce qui est... et moi, ce que j'avais euh, lu euh, de la Tampa 2, surtout, c'est que comme c'est un jeu très rapide et très agressif, il compte sur en fait, la... la pression sur le QB qui, qui va, pas... qui va en fait, euh, presser son, son lancer et ouais. faire des erreurs. C'est d'ailleurs pour ça, pour ça euh, que l'année où Gruden est arrivé, je rebondis là-dessus, il... il disait qu'il gagnerait le Super Bowl s'il si... Si ferait... si mettait 9 TD déf défensifs. Ok, donc en forçant des interceptions et des fumbles. En forçant, fumbles. En forçant voilà, tout ça. Et en mmh. fait, ils en ont marqué, comme je dis dans ma vidéo, ils en marquent 8 au cours de la saison. Mmh. Et le 9e, ils le marquent au Super Bowl qui gagne, en fait. Mmh. En fait, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu parles d'agression. Enfin, tu vois, le, le fait d'être très fort. Du coup, ouais, en fait, il ouais. y, y a deux manières d'agresser au football américain. La, la première qui est la plus connue, c'est le, le, le, le blitz. Tu vois, le fait d'envoyer un joueur en mmh. plus. Le problème, c'est que si j'envoie un joueur en plus, je perds un joueur en coverage. Oui c'est ça. D'accord. Donc maintenant, je, là pour jouer ma tampa, j'ai besoin de cette zone. J'ai besoin de mon Mike qui middle drop, d'accord, et j'ai besoin de, mes, de du coup, de deux curl de players qui sont très importants, etc. Du coup, si je blitz, je perds un de ces joueurs-là. Ok. Maintenant, du coup, en fait, là où la, la force de tampa, c'est que c'est une agression qui est soft, tu vois. Donc on, les Américains disent cautious aggression, tu vois, euh, agression raisonnable, ouais. on pourrait appeler ça comme ça. Ok. Parce qu'en fait, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va, on va, on va, comment dire, tricher la lecture du QB parce que Mike du coup va dropper, tu vois, on sait le, le, Mike va dropper un peu late, du coup peut-être que le Tyden a pensé que le poste était ouvert alors qu'en fait il l'est pas, tu vois, le safety peut se permettre d'être un peu tardif sur certains jeux. Donc du coup, tu vois peut-être qu'il va voler des ballons ici en dessous et ça et du coup, on verra tout ouais, à l'heure aussi que la technique jouée par les cornerbacks est extrêmement importante, c'est-à-dire qu'on a si pour jouer Tampa, on a besoin de cornerbacks qui sont vraiment d'un très très très haut niveau et du coup qui sont aussi très physiques puisqu'ils sont dans le run fit, tu vois. Donc ouais. Du coup, tout ça fait qu'on a une défense qui est très agressive par nature dans la conception du jeu et pas agressive dans, la, dans le fait d'envoyer un joueur supplémentaire. D'accord. Et ça, du coup, c'est très intéressant parce qu'une défense qu'elle veut, en fait, c'est pouvoir mettre un maximum de pression en blitzant le moins possible. Blitzer n'est pas une fin en soi, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que ouais, ouais. généralement, si un, un, coordinateur, un coordinateur défensif, soit il aime blitzer, du coup, il fait que ça, soit il déteste ça parce qu'il a, il a conscience que du coup, il perd ce coverage-là. Et en fait, il faut vivre avec ses choix après, tu vois. Euh, cest d'ailleurs pour ça qu'ils qu qu sous-dimensionnent leurs joueurs, pour gagner en rapidité. Euh, ben, J'imagine. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Exactement. Et, euh, et du coup, en fait, on va jouer sur la vitesse. Du coup, euh, tu sais ça, c'est ce truc qu'on te <rire> qu raconte quand tu arrives dans un club. Et puis qu'on t'explique vitesse plus euh, poids euh, égale force. <rire> <Ouais>. <rire> tu sais <rire> C'est un, un peu cette idée-là. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Le, le tu vois donc je te disais le, le, le hard counter de, de, de la tampa et de la cover 3 du coup c'est la spread et du coup c'est aussi pour ça que la la, la, la, fin, la, la tampa a trouvé solution contre la spread techniquement parlant mais ce n'est pas un coverage adapté pour la spread à la base tu vois sur le schéma que j'ai montré mmh. là tu vois on, on peut avoir que trois verticales on a un tight end de receveur on a peu que trois tracés verticaux du coup pour trois joueurs qui sont euh, deep players d'accord ouais. donc du coup on est even mais maintenant qu'est ce qui se passe si on a un spread du coup là, j'ai dessiné un spread classique. Euh, et si on a un spread et qu'on a quatre verticales, du coup on va on, on va avoir un conflit, d'accord Et ce conflit est simple, c'est qui joue qui joue, qui joue la verticale en fait, qui joue la verticale du milieu, d'accord Parce qu'en fait le le ce qu'il faut ce qu'il faut bien saisir, c'est que vu que le corner n'a plus de responsabilité de verticale, il, il ne comme il ne peut pas monter avec la verticale avec, tu vois. Il ne, il, va, il ne va ouais. pas carry cette verticale là Et vu qu'en fait Le, le, le, le corner n'a pas cette responsabilité là le, le, le safety qui est au dessus de lui Et qui joue du coup un demi-deep okay, Va du coup bail Bail c'est à dire qu'on va dropper très très fort Au dessus de la verticale de 1 Au dessus de la verticale du receveur le plus éloigné Ce qui fait qu'en fait on va ouvrir La verticale du joueur euh, tu vois, Du slot player en fait Du joueur qui est du coup Entre, ouais. entre numéro 1 et le, le tackle Parce qu'on a une spread 2 par d'accord sur ce schéma d'accord euh, attends j'ai une question euh, qui me demande quel play préconisez vous alors pour la d line alors du coup tom je ne comprends pas la, la, la question est ce que tu peux préciser je continue ma présentation et je réponds à, je réponds à ta précision plus tard donc on, donc on a on a ce problème d'accord des de, de savoir comment qu'on joue ces quatre verti enfin, comment est-ce qu'on joue ces quatre verticales là et sachant qu'en fait du coup le Mike va être responsable des deux verticales du milieu tu vois, donc il va falloir qu'il fasse un choix entre une poste ou l'autre. Exactement le même problème qu'en cover 3. En cover 3 on a ce problème là. D'accord. Mais euh, pour euh, du coup contrecarrer ça, on va utiliser euh, Sam, ici et Will, donc du coup nos deux outside linebackers pour forcer les verticales. Donc là je les ai dessinés bien droites tu vois ça c'est comme ça que le jeu est dessiné dans le playbook offensif. Et nous ce qu'on veut c'est que la verticale elle bend, tu vois qu'on veut qu'elle plie comme ça à l'extérieur du jeu. Tu vois ouais. Comme ça, en fait, je rapproche cette verticale de mon safety oui. qui est en train de dropper au-dessus de la verticale de D'accord. Euh... Tu vois ce que je veux dire Un bon playbook défensif, c'est un playbook défensif qui est vertical sound, c'est-à-dire qu'à tous les jeux, on peut jouer toutes les verticales, et c'est aussi un playbook qui est du coup gap sound, c'est-à-dire qu'à tous les jeux, on peut jouer tous les gaps. D'accord On va pas laisser un gap de libre et on va pas laisser un, un, un joueur vertical de libre. Okay Parce que ça, l'attaque, la, la la, elle va le prendre tout le temps. Tu vois L'attaque, oui, bah le... à tous les niveaux du foot, elle va le prendre, tu vois. C'est trop facile, tu vois ce que je veux dire. Donc, Carrément. Du coup, euh, on va peine cette verticale et on va la, et on va la pousser à l'extérieur de la safety. Donc ça, c'est notre manière de protéger Mike. Ce qui fait qu'en fait, du coup, Mike va pas... Va, on va pas avoir besoin que Mike drop aussi vite que ça. Tu vois ce que je veux dire Ça va pouvoir ouais. lui permettre de donner du temps. Ce qui veut dire que, même chose, c'est-à-dire que là, avec, avec l'alignement de mon Sam, tu vois, qui est entre la boîte et numéro 2... Ce que je peux faire, c'est simplement forcer la poste à ne pas attaquer trop rapidement le milieu du terrain. Ce qui fait qu'en fait, je donne de l'oxygène à mon Mike. Tu vois ce que je veux dire D'accord, voilà, bien sûr. Donc, ça, ça c'est vraiment important pour nous de, de, de wall. C'est un terme qu'on utilise, tu vois, wall, c'est faire un mur, tu vois, genre pour, pour mm. empêcher ces tracés inside de revenir, ok Ok. Voilà, vraiment, vraiment primordial. Du coup, le, le mac par exemple, s'il a des tracés type mèche tu vois, un tracé mèche genre... De tracés qui reviennent under comme ça. Ouais, ah ouais. OK. Euh, lui va jouer ce qu'on appelle hammer technique, c'est-à-dire que du coup, il va drop dans le poste. Et s'il n'y a aucune menace verticale, de 2, euh, tu vois, de, de numéro 2 à numéro 2, s'il n'y a aucune menace verticale, là, du coup, on va, on va faire hammer, c'est-à-dire qu'on va monter, tu vois, dans le poste. Et hop, et on va redescendre au milieu du terrain. Tu vois, on peut faire ça, par exemple. En fonction de, en fonction de ce qu'on a. Sachant que, du coup, notre, notre safety ici peut aider sur une poste qui viendrait de. Tu vois, là, on peut aider sur oui. cette poste-là. Parce qu'on est placé pour... Tu vois ce que je veux dire Là, on n'a pas besoin du Mike pour jouer cette poste-là. Elle est beaucoup trop loin. Okay Et ça, c'est vraiment important de comprendre ça. On a vraiment besoin de comprendre ça. C'est-à-dire que Mike, du coup, a énormément de responsabilités. Ce qui fait que du coup Mike a, comme en cover, a la même responsabilité qu'un free safety en cover 3, en plus d'avoir un gap à jouer. Ce qui fait que le coverage est inconfortable par nature. Okay Et là, en fait, on en arrive à... On en arrive à l'évolution de la Tampa, du coup, qu'est-ce qu'on qu qu fait de ce coverage Comment est-ce qu'on joue ce coverage dans le football moderne Du coup, sachant que dans le football moderne, on a, on a des problèmes qui sont extrêmement importants, euh, on a, euh, créés par l'attaque. Donc le, le premier qui est la spread, et le deuxième qui est la RPO, run pass option, tu ouais. vois la RPO, qui est, euh, qui est quelque chose qui est arrivé à peu près courant des années 2000 aussi, enfin euh, qui, qui a commencé à, se, à, se, à se, comment dire, se démocratiser courant des années 2000. Et du coup, ce qui se passe, c'est que euh, c'est très rare, tu sais ce que tu nous as expliqué tout à l'heure, c'est très rare le fait qu'en NFL, on invente des schémas, ou tu vois qu'on apporte des choses, c'est très rare, parce que souvent ce qui se passe en NFL, c'est que tu as le choix de tes joueurs. Donc tu vois, les, les, ouais. les, les coordinateurs euh, disent « Ah bah tiens, j'ai besoin de ce mec-là, on va drafter ce mec-là parce que du coup je joue ça, tu vois. » C'est un peu moins vrai en NCA et en high school. Surtout en high school. High school, c'est pas vrai du tout. Et en fait, du coup, il y, y a plein d'équipes qui inventent des, des nouvelles façons de jouer au football. La RPO fait partie de ça. C'est-à-dire que la RPO, ça a été inventé en high school. Tu vois. Est, comment est-ce qu'on fait On a un QB qui lance, qui lance pas très bien, mais qui court vite. Comment est-ce qu'on fait ben, Du coup, on joue de la RPO, tu vois. D'accord. Par exemple. Et du coup, la Tampa 2 est, est revenue sur le devant de la scène, dans l'histoire dans, dans du foot, à cause de la RPO. Et à cause de la spread C'est à dire que du coup en fait on, on s'est quand même rendu compte Que c'était un schéma qui était relativement fort contre la spread offense Et qu'on pouvait rendre ce schéma fort Contre la RPO à condition qu'on enlève Ce conflit passe-course au Mike Parce oui. que du coup, ouais, ouais. Du coup, prend, du coup si, si, si sur ma RPO là, là, Dans ce cas de figure là j'ai RPO du coup, j ai, j ai, Mon mic va lire un jeu de course Du coup mon Mike va attaquer, va attaquer le gap okay Et du coup je libère ah, le poste. Ouais. Donc c'est compliqué ouais, pour moi okay Attends je vais essayer de répondre à la question du coup de tout à l'heure oui pardon, sachant qu'il n'y a pas forcément de blitz, quel rôle doit avoir la D-line, pression et donc tout le monde rush Alors du coup Tom, très bonne question, la, la D-line a deux responsabilités comme tous les joueurs dans le, sur le terrain, la D-line a une responsabilité de passe et une responsabilité de course. Du coup si c'est une passe, la D-line elle va pas se rush, donc c'est à dire qu'elle va essayer de plaquer le quarterback, elle va essayer de, de, de mettre un maximum de pression sur le quarterback pour empêcher le quarterback de lancer rapidement, enfin euh, tardivement, donc euh, empêcher le jeu de se développer. Si par contre on a une course, la D-line doit du coup ce qu'on appelle jouer son gap et du coup jouer le run fit. Donc t as, t as ton D-line a une double lecture du coup qui, est, qui est basée sur la technique employée par le, le, le, la O-line. La, la O-line va montrer passe ou la O-line va montrer course pour schématiser. Et euh, du coup là, là où, là où c'est intéressant ton commentaire par rapport à ce que je suis en train d'expliquer, c'est quand on joue RPO, la ligne va toujours montrer course. Et que du coup, le, ce qui est très complémentaire aux équipes qui jouent RPO, c'est Scape Play Action aussi. C'est-à-dire que du coup, on va, on va, on va slide technique, c'est-à-dire que toute la O-line va décrocher d'un côté. Du coup, on va montrer comme un outside zone, tu vois, comme un jeu de course, alors qu'en fait, c'en est pas un. Désolé si j'utilise des mots de vocabulaire euh, un peu compliqués, mais euh, slide technique, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la ligne va glisser comme si on montrait un jeu de course extérieur, qu'en fait, c'est une passe protection. Donc, c'est une protection de passe. Et en fait, du coup, il y a toujours ce conflit passe-course. C'est-à-dire que l'attaque, elle, elle va jouer avec ça. Et du coup, les systèmes modernes se, se sont penchés là-dessus en se disant « Ok, comment est-ce qu'on fait pour réduire ce conflit passe-course » Donc en fait, dans l'idéal, on joue la passe comme on joue la course, tu vois, en défense. Il n'y a pas de différence entre passe et course. Et ça, c'est l'idéal, tu vois, c'est ce qu'on essaie d'atteindre. Tu vois, en défense, c'est ça, le, notre but ultime, c'est ça. Et du coup, super transition pour la suite... <rire> Du coup, on a, on a, la Tampa était arrivée avec son front under, hein, c'est ce que j'ai dessiné au-dessus, c'est un, un front 4 under, c'est-à-dire qu'on va mettre la, la Tech 3 euh, à l'opposé du, du running back ou du tight end. Et du coup, là, là, là, on a à nouveau changé le front, et du coup, on a, on a amené ce qu'on appelle le tight front. Du coup, le tight front, c'est un front qui est assez spécial, parce que c'est un front 3 avec en fait deux tacles et un nose. C'est-à-dire que quand je dis deux tacles, c'est-à-dire qu'en fait, on a deux, nos deux D-End ne sont pas à l'extérieur de la O-line, ils sont à l'intérieur de la O-line. Du coup, en tech 4i. Donc, du coup, en fait, on a deux joueurs responsables des gaps B. Donc, du coup, les deux Diennes. Un Oz, qui est responsable d'un gap A. Et un Mike, qui n'a plus besoin de dropper, qui est aussi responsable d'un gap A. D'accord Ça, c'est la base de notre jeu, ok Attends, je vais essayer de répondre aux questions. Euh... Du coup, Tom de nous demande de manière plus simple et générale comment on doit jouer un D-Line, n'en attendre pas deux. Bah, du coup, il doit, il doit jouer ses règles passe course Il n'y a pas. Y a... Il a Pas tant que ça de, de différence par rapport à un autre système, j'espère je, je, pouvoir répondre à ta question, mais je, je suis pas sûr. Euh... Donc, du coup, le taille front permet ça. Ça veut dire que le taille front permet du coup de, de boucher tous les gaps intérieurs. Ça veut dire que du coup, l'attaque elle ce qu'elle veut c'est courir vertical. Ok, chaque yard que son joueur va faire vertical ça va être un yard de gagné, d'accord. Mmh. Du coup, maintenant si je peux plus courir dans le gap B parce que j'ai deux diènes dans le gap B. Si je peux plus courir dans le Gapa parce que j'ai un OZ et un Mac dans le Gapa, qui n'ont que la course à jouer, okay Le seul endroit où je peux courir, c'est courir dans le Gapc. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Larry Legault, pour ceux qui le connaissent, euh, qui est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien pour le football en France, qui m'a dit en... un jour, il m'a dit, mais Charles, qui peut courir dans le Gapc Tu vois, ça fait beaucoup de distance à courir dans le Gapc. Bah, tu vois ce que je veux dire Donc du coup, en fait, tout le temps que toi tu as essayé d'atteindre à courir le Gapc, la défense, elle la plus bouger et rallye au gap. Tu vois ce que je veux dire et là c'est pareil en fait, ce qu'on fait c'est ce qu qu'on a Sam et Will, d'accord, qui sont overhang over c'est-à-dire qu'ils surplombent le jeu, tu comprends, ils surplombent la boîte, ok ah ouais. et c'est eux qui vont être responsables du gap C une fois que le jeu aura rebondi jusqu'à eux. Parce que le, le rêve absolu de la défense, c'est que le jeu de course il soit horizontal. Si le jeu de course est horizontal, le jeu de course ne prend pas de yard, si le jeu de course ne prend pas de yard, on est obligé de passer, si on est obligé de passer on est prévisible, si on est prévisible la défense a gagné le match. Tu vois Ouais, ouais, bien sûr. Donc du coup nous ce qu'on veut c'est rendre le jeu horizontal ok Donc je rends le jeu horizontal en faisant ça Parce que du coup j'ai mis mes deux diennes dans le gabinet Et je bounce le jeu, c'est à dire que je force le jeu à aller jusqu'à ça mes wheels sur les courses extérieures D'accord Très bien Et ça c'est basique Et c'est un principe qu'on pourrait utiliser dans beaucoup de choses C'est à dire qu'on peut euh, On peut réutiliser ce concept là dans une cover 3 On peut réutiliser ce concept là dans une cover 1 on peut réutiliser ce concept-là dans n'importe quel schéma du football, parce que c'est vrai, en fait, si tu veux. Si tu veux. Ce qu'on veut, c'est que le jeu soit horizontal. Euh, ça, ça nous aide aussi sur la RPO, mais je ne vais pas rentrer dans le débat de la RPO ce soir, parce que sinon, euh, c'est un clinique qui va durer jusqu'à la semaine prochaine. Et euh, ce n'est pas, pas une bonne idée. Mais euh, du coup, là, on est sound, la passe beaucoup plus que tout à l'heure, parce qu'on a un middle safety, comme un free, qui est comme un free safety en cover 3, en fait. Ce middle safety-là, qui est ce joueur ici, là, qu'on voit là, du coup, a vraiment son poste tiers de deep, et va pouvoir naviguer entre les deux verticales, donc entre les deux verticales jouées par deux et deux, ici, ce qui, du coup, va faire que on est, on est protégé contre ça, un peu plus que tout à l'heure, et qu'on n'a pas le conflit du Mike euh, ouais, sur la passe, tu vois. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est vraiment... L'évolution de la tempête c'est ça. Si ça vous intéresse de regarder ça, il y a Iowa States qui joue ça. Euh, les Cyclones, je crois. Il y a Safi qui vient d'arriver. Safi, tu nous dis Iowa States, Cyclones. Qui, qui joue ça d'autre Safi, c'est Safipedia. Genre, si un jour, tu veux faire une vidéo sur la NCF, il faut que tu contactes Safi. D'accord. Euh, il, il connaît toute la NCF, c'est incroyable. Euh, donc voilà, c'est Iowa States. Il y a Baylor Université aussi. Là, je vais vous montrer quelques types de Baylor. Ok et du coup, on va regarder un peu les, les, les techniques du coup, employées par les joueurs. Euh, là, il nous reste euh, ouais, une quinzaine de minutes. Et, euh, et je pense qu'on sera bon. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu trouveras dans la description le kit complet pour passer le confinement avec tes joueurs. Et moi, je te dis à la prochaine.